On remue, on remue. Regardez que ça fait. Voilà, tout doucement. Comme tu Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer aujourd'hui les filles Un nuage de friandise. Un nuage de friandise. Ouais. Et regardez. Yeah. Yeah. Ah oui, ça a l'air super avec des petites friandises. Mmh. Ah, ouais. Et regardez ici. Ça va être chouette. La préparation. Et regardez ici. Il y en a. Regardez ici. Aussi. Regardez ouais? Mais ici. Ouais. ici, De quoi Mais ici, attends. Mais montre-moi. Regardez. Oui, je ne sais pas si ça se trouve en fait, dans la boîte. On va vérifier. Vous oui. allez ouvrir correctement la boîte et on va voir ce qu'il en fait, y a dedans. En fait, on peut faire ça. Allez, Qu'est-ce qui peut bien se cacher à l'intérieur une surprise. Le moule, fais voir. Oh là, tout ce qu'il y a dedans. Il y a le moule, alors on va ouvrir. Oui, d'accord. Bah, ben ouvrez pour voir ce qu'il y a dedans. Tu ouvres. Tu ouvres, oui. Oh. Pour qu'on voie ce qu'il y a dedans. Oh, il y a plein de sachets. Il y a plein de sachets. Oh, oui. il y a alors, qu'est-ce qu'on a Le café deux cuillères vertes. Le moule. On le nuage. Bien. Oui, bien. la préparation. Et c'est ça qu'il faut mettre, c'est ça la préparation. Bien. Oui, bien. la bien. cuillère bien. Et bien. ça, c'est pour le et goût bien. du raisin, que le nuage prenne le goût du raisin. Et, et ça, ça c'est pour décorer. Et, et ça, c'est pour bien. Bien. ça. Ça c'est les petites friandises alors pour toi pour décorer. Oui oui et ça. D'accord et ça c'est la préparation. Et y cu quatre cuillères pour les mettre là. Et oui d'accord les quatre ah, cuillères oui. qui sont pour les petites friandises. Et ça tu c'est quoi là non Ça fait partie de la préparation. Non ça fait partie de la préparation. Ouais le 1 et t'as le 2 normalement non tu dois avoir un petit 1 t'as pas marqué un 1 non si 1 voilà il a le numéro 1 et il a le numéro 2 alors nous allons commencer par mettre de l'eau Asia tu vas nous montrer comment on met de l'eau alors il faut mettre un petit fond d'eau pas beaucoup. C'est beau. C'est bon. Voilà. Tu le fais à ta sœur Et à Alia. Enlève ta cuillère, Alia, si tu veux bien, comme ça au moins. Voilà. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Asia Qu'est-ce qu'on oublie de faire sur la boîte Après, il nous dit de mettre ça en premier. La poudre bleue, le sachet bleu. Alors attendez, on va prendre un ciseau. C'est bon. Oh. C'est bon, tu es... Ça ah. Allez, Doucement. Ah oui. D'accord. On met tout Oui, il faut que tu mettes tout. Vas-y, mon oui. Oh, oui. Regardez. Je vais mettre tout. Oui. Allez. Tu dois ben remuer. Okay. Remue en même temps, doucement. Allez-y. Ah, on remue, on remue. Regardez que ça fait. Voilà, tout doucement. Ça se mélange, ça se mélange. Ça sent bon Ça sent super bon. Ça sent bel raisin, j'ai l'impression. Qu'est-ce ouais. que vous en pensez ouais. hein? en fait, il faut... Une potion magique. Ça c'est magique. C'est magique. Ah, elle elle met un tout peu vous savez, on avait ouais. un tout petit peu d'eau, mais avec la poudre, ça fait beaucoup d'eau. Remue, <rire> continue. Alors attends, il y a je a vois. On remue, on remue, remue. Oui, je vais te laisser remuer. Voilà. Mais c'est bon C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous dit de faire De mettre la numéro 2. C'est ça. La poudre numéro 2. Voilà. On a vu du côté. On prend lui. Il a une fois ah, il te faut le ciseau ah, Non, c'est bon Va doucement. Laisse-moi le mettre. Attention. Oh C'est mon C'est L'antibiotique. L'antibiotique Il n'y c'est doucement, ah, doucement. Ah, c oh là là. Oh là là, regarde ça, Luna. Oh, c'est bizarre. Oh là là. J'ai besoin Ah ouais. vas-y. Regardez ce que j'ai mis. Regardez ce que ça fait. Ça se transforme en peu. Eh, hey, ça se transforme en nuage. Petit ah, nuage bleu. Vas-y encore, tourne-nous, -tourne puis tourne. Doucement quand même, doucement. Voilà, voilà c'est C'est bon Et maintenant, on va mettre... À... Alors, les petites friandises, tu euh, dois les mettre de chaque côté du moule. Il y a les petits récipients qui sont là. Donc, tu vas mettre toutes les petites friandises. Chacune à sa... Non, ça c'est à la fin. Ah, oui. Mettez, voilà. Vous avez tout bien remué Ah ouais, ça fait bizarre. Oh, oh, oh là oui, ouais, ouais. C'est vrai que ça déborde. Alors attends, Je vais aller te chercher de quoi nettoyer. Voilà. On pas donné beaucoup Oui, peut-être ah, qu'on a mis oui. un petit peu trop d'eau, mais ce n'était pas indiqué sur le paquet. Il n'était pas indiqué. Combien il fallait mettre d'eau Attendez, on en a parlé beaucoup. C'est mali, ça. Maintenant, on va mettre les petites friandises ouais. dans oui. les petits ben, donc. trous prévus à cet effet. Oui, je vais les mettre les petits. C'est un petit bleu. Un petit bleu. Un non, ah ben, des oui. Moi aussi. Même si je vais mettre la pousse à la pousse à la pousse à la pousse à la pousse à la pousse à la pousse le la si pousse dans, dans, dans la pousse à dans attends, la partie. <cười> Attention. la vous regardez, la pousse à la pousse à la attends à l'intérieur. pousse attends, attends, attends, attends, attends. Mets-le, la la Mets-le dedans. Et On va bien voir bien après. C'est oh. oh. bon, c'est je C'est bon. Oui. C'est C'est mm. bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est C'est bon. C'est bon. C'est C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. bon. bon a l'air super bon. Ouais. Alors on va mélanger. Après, non non, après tu prends un autre sachet que tu vas renverser dans un autre. Dans ben. l'autre ben. Comme on a. bon. veux que je le fête. C'est trop chou. Il y a même des boules. Oh, là, fête, on a la massette, tu renverses. Hum. Ah, je fais des bêtises. Oh là maman <rire> On met... à ah, où oh, Je vais. Non. Je vais très bien. Vas-y, viens, viens, vas-y. viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, C'est mmh. mmh. mmh. mmh. bon, tu t'en sors, J'ai fini Regardez ce que ça donne ah. Ça ça mmh. ouais, ah, ben, ouais. mmh. Alors, non, ça c'est à la fin Continue ah, à non, mettre tes petits euh... Non, non, c'est bon t'es. Ah, bon, ça je ah, 5 ça, bon. ça, Attends, ah, attends, attends tes soeurs je oui, quoi lit. ça ressemble là. Non, c'est pas d'abord ça, oh, c'est ça. C'est super chouette. Ouais. ouais, il y a plein de petites couleurs, il y a des petits cœurs, des petites ouais. étoiles. Ouais, oh, ça, ça s'est bien transformé en mousse, en beau petit nuage. On dirait que c'est ça. Va. Ouais, mais ça on Ça entend des améliorations un oh, oh, petit cœur. Ah, c'est pas grave, c'est pas non, grave. Après, on nous de si ça chance. Là, la calme pour parler. Là, ta dernière que tu mets là. Boubis, super. Dodo, dodo. Ah, c'est pas, pas, te pas te grave, c'est pas grave. a de la mousse. Doucement. Moi, j'ai de la figurine. Va doucement, va doucement. Hum. Ne ah, sois attends. pas pressée. Ça péta. Va doucement. <rire> Là, bon, ça. Bon, ouais. Ta manche Oh mince Ça Où Ça, ça débordé. Non non c'est pas toi C'est ta soeur ça commence à, <rire> à déborder fortement Bon Et eh bien maintenant nous allons mettre La dernière préparation Qui va je pense faire un goût de raisin qui va rendre la préparation moins acide. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Attention ouais. à vos manches. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et les dents. Arrête, mais ça, ça. C'est violet Et Ou ça, non euh, euh, Rose. Rose. Oulala. Là là. Ah, Je vais mettre dents qu'on met Oui, tu mets dans. Oui, c'est la dernière ouais. étape. Hein. Ouais. Oh là. Ça, c'est des violets autour. Je ne peux pas mélanger, je peux pas mélanger. On doit mélanger Je peux pas, moi. Tu peux pas Bah Il faut pourtant, tout doucement, tout doucement. Ça rien, moi. Voilà nos petits muffins de nuages. Vas-y, attends. Terminé par Alia. Ils ont poussé, Ils ont poussé. Tu Par Loubi. Il j'ai enfoncé parce que là c'est collé donc après ça faisait quoi Ils ont enfoncé et racia mais les friandises ont disparu. Regarde, c'est sa fille. Ah, les ils s'enfoncent. C'est pas grave, super les filles. Regarde, et maintenant on va les manger. Allez, à déguster. Bah, moi déjà. J'attends tout petit peu pour... Ainsi ah, se bat avec sa décoration. Non, non, non. <rire> oh, bon, bon. <rire> Et après on peut en faire l'autre avec cette pâte. Ou on la mange comme ça ah On oui, la mange comme ça si t'aimes. C'est acide, hein C'est un goût un peu de raisin. Mais mmh. c'est assez acide, hein La fin est douce. Mais le début, c'est assez acide. C'est du chewing-gum, en fait. On a l'impression qu'on a un chewing-gum, oui. Un nuage de chewing-gum. Mmh. C'est vrai. à mmh. oh, la dégustation. Mmh. Euh, mon... Allez, on est parti pour la dégustation. Ah, oh, ta fille Oh, pas... oh. Mais c'est dégusté ce truc. Ah ouais, oh, c'est bon, mais... Je vais manger le nez. Mmh, mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh. Alors, mmh. verdict L'instant, il te rappelle quoi. Il me dit que c'est pas important. <rire> oui. Bah mange-le comme ça mmh. Ok, je vais aller manger. Okay. C'est tout la ouais. Allez, regarde Allez, regarde mmh. Allez, regarde Maintenant, mmh. mmh. t'es encore plus pire <rire> ah. mmh. Allez, fille On dit au revoir mmh. Mmh. Hey. Sayonara mmh. Attendez, remettez la table correctement. Sayonara mmh. Merci Mettez des bouches bleues et aussi abonnez-vous. Abonnez-vous les amis. Abonnez-vous. Zapit. Euh